Bonjour, nous allons regarder aujourd'hui ce qui se passe dans le ciel autour de la pleine lune qui va se réaliser dans le ciel le jeudi 8 décembre 2022. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel autour de cette pleine lune Parce qu'elle risque d'être un tout petit peu agitée. Tout petit peu agitée, je vais vous expliquer pourquoi. Et puis après, je regarderai les influences à la fin pour ceux qui aiment bien parce que je des gentils commentaires, les liens qu'on peut faire entre le coupe-sol et l'une et les liens sur ce qu'on appelle le transgénérationnel. Je ça ne conserve pour la fin. Bref, globalement. Pleine lune, attention, donc jeudi 8 décembre 2022, je l'ai noté, à 4h09 en temps sidéral, en gros ça fait 5h chez nous, ici en métropole, 5h du matin ce jeudi 8 décembre. Si certains ont une nuit difficile entre le mercredi 7 et le jeudi 8, ne soyez pas surpris, parce que la pleine lune a souvent cet effet-là de créer une sorte d'agacement dans l'air, de fatigue, de nervosité, d'impatience, c'est souvent comme ça qu'on le ressent. Tous, hein. et puis la nuit, on vit parfois moins bien, voilà, donc vous êtes prévenus, euh, essayez de bien dormir dans cette nuit de mercredi à jeudi, ceux qui y sont sensibles. Sinon, euh, elle se réalise à 16 degrés euh, du Sagittaire, en plein milieu du signe du Sagittaire pour le Soleil, et donc en face, la pleine Lune, hein, je ne vais pas vous le refaire à chaque fois, hein, nous on est Terre au centre, il y a Soleil d'un côté, Lune de l'autre côté, on est au milieu, donc ça crée une tension, et la Lune sera donc, si le Soleil est à 16 degrés du Sagittaire, la Lune est de l'autre côté, elle sera à 16 degrés, des Gémeaux, voilà l'axe dans lequel se joue cette pleine Lune. Donc, qui risque d'être tout de même plus agacé On va commencer par vous, après on regardera tout ce qui fonctionne. Donc, ceux qui sont dans l'axe, qui sont-ils Mes Sagittaires, mes Gémeaux, bien évidemment. Hein Deuxième décan, surtout. Mais, rassurez-vous, une pleine Lune, l'influence, la Lune fait 13 degrés par jour. Le lendemain, 13 degrés plus loin, on est sorti d'orbe. L'influence est déjà extraordinairement réduite. Deux jours après, on n'en parle plus. Et... Surtout, surtout, mes deuxièmes des camps vierges et mes deuxièmes des camps poissons. Pourquoi Parce que tous ceux qui ont des planètes ou des axes, hein, que ce soit un ascendant, un soleil, une lune, une Vénus, un Mercure, et j'en passe, dans ces zones-là, vont être sollicités sur le Domaine en question concerné par la planète qui elle-même sera impactée. C'est tout bête. Si c'est euh, Mars, ben, elle est plus tonique. Si c'est Vénus, elle est plus sensible. Si c'est Mercure, on risque de partir un peu dans tous les sens. Et ainsi de suite. C'est ça l'influence. L'année prochaine, je vous ferai le prévisionnel. Je sais que j'ai eu des demandes dans ce sens-là. Qu'est-ce que j'ai donc Attention, on l'a vu. Vous quatre, deuxième décan Gémeaux, deuxième décan Sagittaire, deuxième décan Poisson, deuxième décan Vierge, c'est dit. Pourquoi elle est aiguë, cette pleine Lune Pourquoi je suis un petit peu insistant sur le, le, la coloration, on va dire, euh, tonifiante de cette pleine Lune Parce que va se réaliser, donc, dans l'axe de cette pleine Lune, une planète qui vient en rajouter une couche. La planète qui vient en rejeter une couche, c'est Mars, la planète de l'action, la fameuse planète de la volonté, mais en même temps euh, de l'impulsion, hein, celle que j'aime décrire comme « on remonte les manches avec Mars, on avance, on agit ». J'aime beaucoup Mars pour ça, hein, ça, donne, ça produit de l'énergie pour aller de l'avant. Mars va être en conjonction à la Lune, donc opposé Soleil. Donc ça me rajoute hein, une coloration de tension, de fatigue, de nervosité, d'agacement, d'impatience, de, de, de risque de friction voilà, c'est tout bête, hein. ça dure pas longtemps, mais c'est dans le ciel, donc c'est pour ça que c'est une circonstance accentuante qui crée un peu plus de cristallisation autour de cette pleine Lune tout à fait spécifique. Mais c'est pas tout. Il y a ceux qui peuvent bénéficier, parce que les angles vont être complètement différents, de cet apport d'énergie. Hein. J'ai deux énergies, le tout c'est leur trouver, leur fournir une dynamique, une direction, un cap vers lequel on va tendre, et ceux qui, pour le coup, peuvent bénéficier de façon complètement constructive de cette influence parce que les angles qui les concernent sont heureux il y en a quatre si vous appartenez au deuxième décan mais tout le signe pour le coup Verseau, Bélier, Lion et Balance et eh bien pour vous cette pleine lune elle peut être formidablement tonifiante de manière positive vous bon, resterez toujours tributaire de ceux qui vous entourent qui pourront être agacés mais globalement ça peut être pour vous un élément déclencheur pour solutionner des choses qui coincent, voilà. de toute façon assez réactive, rapide, en, en trouvant le bon angle pour faire évoluer les, les, les dynamiques vers lesquelles vous êtes, qui vous motivent, qui vous font sens chez vous. L'angle peut être tout à fait heureux et judicieux, parce que du coup, l'influence en question est un apport pour vous, parce que vous êtes en 60 et à 120 degrés dans tous les cas, vous êtes gagnant, donc pas de panique pour vous, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre Il y a eu une évolution entre-temps, qui est l'évolution d'une planète qui a bougé depuis quelques jours. Là, C'est une planète à laquelle je suis moi, très attaché, parce que je suis un mercurien, donc je regarde Mercure, bien évidemment. Mercure a quitté le Sagittaire et démarre, et sera ce jeudi 8 décembre, déjà à 2 degrés du signe du Capricorne. Un signe, ça va de 0 à 30 degrés, et on change. Et cette position de Mercure en Capricorne, à titre personnel, je l'aime beaucoup. Pourquoi est-ce que je l'aime beaucoup petite technique astrologique, parce que Mercure, qui est le mental, l'intellect, l'analyse, l'observation, l'adaptation, prend, lorsqu'il est en Capricorne, après je vous dirai qui va être bénéficiaire de ça, prend une coloration euh, où l'esprit est pratique, l'esprit de synthèse est extrêmement marqué, on va droit au but, on, on, on ne se disperse pas en élucubration, en flou, etc. Ça donne des profils qui sont d'une lucidité, mais absolument étonnante, redoutable. Ça, et avec, un, encore une fois, une capacité à assimiler les informations et à faire naturellement des synthèses pour aller droit au but et d'une efficacité étonnante en matière de communication et de, et de précision des mots. Mais Mercure Capricorne a deux faiblesses de toutes petites faiblesses. La première de ces faiblesses, on l'aperçoit souvent sur le plan privé, ce sont des profils qui sous couvert de netteté intellectuelle, vous, dites des vous disent des choses sans filtre, hein. ils vous rentrent dans l'art, ils vous mettent au carré comme ça pan. surtout quand ils sont fatigués, faut faire très attention à jamais entamer une discussion euh, un peu vive avec un Mercure Capricorne qui vient de se taper une journée de travail parce que son oreille va être réduite et ses réactions vont être assez assez tranchantes. Hein. Donc, voilà, c'est un peu comme ça, je parle d'expérience. Et puis, en même temps, Mercure Capricorne doit, même s'il est excellent pour faire des synthèses et des analyses, intégrer euh, les informations parfois euh, floues ou disparates, ou, ou, ou de, de ce qui vient d'extérieur, de pas prendre tout au premier degré. Mercure en signe de terre a hein, cette tendance, prendre les choses un peu au premier degré, ce qui fait qu'ils peuvent monter dans les tours en réaction. Euh, J'aime bien l'humour, c'est une bonne parade pour dédramatiser les discussions, ça marche très très bien, je vous en conjure, euh, utilisez-le davantage, mais Mercure en Capricorne, on vous adore. Bref, qui est gagnant avec cette cette orientation mercurienne qui rentre dans ce signe de terre hivernale, qui va gagner en finesse d'analyse, en précision, en lucidité, qui sont toutes les qualités de, ce, de cette position-là, vont être mes capricornes, super, sa phosphore à 100 à l'heure, et puis on va droit au but, et puis on est d'une efficacité redoutable pour faire des synthèses, être efficace dans la com' et l'analyse, et la lucidité de tout ce qui est accompagne ces mécanismes-là. Excellent pour mes capricornes, excellent pour mes vierges, Excellent pour mes taureaux, wow. très très gagnant hein, en matière de, de fluidité communicative et de précision du verbe. Excellent également pour mes poissons et pour mes scorpions. Vous cinq, Mercure veut du bien, c'est bon à prendre. Qu'est-ce que j'ai d'autre J'ai Mars, toujours en gémeaux, la bonne blague, il sera là jusqu'en Mars. Mars sera là jusqu'en Mars. Il est à 16 degrés du signe en rétrograde, il produit de l'énergie super tonifiante, on l'a vu, je l'ai dit 100 fois, parce que ça fait 3 mois qu'il est là, et il est encore pour 3 mois. Donc, excellent en matière de tonicité pour mes Gémeaux, si ce n'est, attention à la fatigue qui est accompagnée par la présence de Mars lorsqu'il est au-dessus de notre tête. Mes Gémeaux, la pêche, mais en même temps, pas prendre trop de choses en, en, en, en simultané, parce que la fatigue risque de s'accumuler. Très bon aussi, euh, en matière d'énergie, pour mes balances, bien évidemment, autre signe d'air, mes versos. Troisième signe d'air, mes béliers, sextile avec vous, Mars en gémeaux, sextile avec le bélier, 60 ⁇ degrés, très protecteur. Surtout Mars pour vous, mes béliers, c'est quand même votre planète euh, fétiche, préférée, chérie, l'action. Donc quand Mars vous veut du bien, c'est le moment d'avancer. Et également pour mes lions, mes lions, pas le dernier moment pour faire des choses. Mars en gémeaux, je l'appelle le Mars Giver, parce qu'il est très débrouillard, très réactif, très bon pour euh, trouver des solutions rapidement à tout. Je l'appelle le pompier, moi, Mars gémeaux, parce qu'il est bon. Il est bon, euh, on l'appelle au secours. C'est enfin, relativement infouilli dans tout ce que nous vivons. En ce moment, nous avons besoin de quelqu'un qui garde la tête froide et qui soit réactif. On appelle un Mars en Gémeaux. Ils sont exceptionnels pour trouver des solutions là où les autres paniquent. Et puis également, on l'a vu, hein, Mars très bon, je le refais vite fait pour mes signes d'air. Donc Gémeaux, Balance, Verso, et également pour mes deux signes associés, mes béliers et mes lions. Super! Il y a toujours la présence de Jupiter. Jupiter est toujours en poisson, il va y persister jusqu'au 20 décembre, on se rapproche. Jusqu'au 20 décembre, mes signes d'eau, vous êtes protégés par la planète de la chance. Enfin, la chance, ça dépend du contexte, c'est un état d'esprit la chance, vous savez bien comment j'aborde le dossier. Voir le bon côté, être positif, être dans les clous, proposer des solutions, être ouvert, généreux, spontané, chaleureux. Voilà comment on gère Jupiter. Il est très bon, on est, mais on reste complètement tributaire du contexte de vie individuel. Certains me disent « Ah, mais dis j'ai Jupiter sur ma tête, etc. » Mais je n'ai pas eu de chance. Mais la chance, c'est quoi C'est un état d'esprit. Voilà. Hein, Ce pas, euh, c'est pas des choses miraculeuses qui nous tombent dessus. C'est une approche positive. Il veut un bien fou jusqu'au 20 décembre, mais un bien fou hein, à mes poissons, à mes scorpions, à mes cancers, à mes capricornes et à mes taureaux. Voilà la toile de fond. J'ai également Saturne euh, 20 Verseau. Je vous refais, c'est un peu redondant, mais pour ceux qui nous découvrent. Saturne euh, 20 Verseau, c'est la sagesse Saturne. Donc, il va fatiguer mes troisième décan Verseau, mais en même temps, il apporte une sorte de recul, de vision d'ensemble, d'ouverture d'esprit. On va à l'essentiel, hein, on ne se disperse pas. Et puis surtout, il apporte une vision sur le long terme, quatre d'entre nous. Quand il est en Verseau, Saturne, jusqu'en mars 2023, il apporte une sorte de secondarité, de vision plus lucide pour mes versos. 5 ça va faire avec mes versos, mes Gémeaux, mes balances, mes Béliers et mes Sagittaires. En ce moment, mes Sagittaires, on garde les pieds sur Terre, Saturne vous protège, mes Béliers aussi, et puis mes deux autres signes d'air, Balance et Gémeaux, vous avez bien compris que Saturne, à vous, ne vous veut que du bien, voire loin, c'est son message. Uranus toujours 16 degrés du, du du taureau. Uranus 16 degrés du taureau, la bonne blague, il y a encore pendant au moins 3-4 ans. Uranus, la nouveauté, la créativité. Eh bien, qui doit en ce moment essayer de, de, de trouver des solutions ingénieuses ou, ou, ou tout simplement de bon sens et pendant les, les semaines, les mois et pendant les deux-trois ans qui viennent, une sorte de métamorphose, d'évolution, de changement, de transformation, c'est la fonction d'Uranus pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes et puis ceux qui sont à 60 degrés en amant en aval, mes poissons et mes cancers, voilà, vous cinq, Uranus vous veut du bien, Neptune toujours l'intuition dans la même configuration que Jupiter, Neptune-Jupiter toujours en poisson l'intuition est beaucoup plus fine hein, pour euh, mes poissons mes scorpions, mes cancers mes, mes, mes capricornes et mes taureaux fiez-vous à votre instinct, surtout fiez-vous à votre instinct, et enfin Pluton qui est enfin Capricorne, et qui sera, euh, je vous en parlerai la prochaine fois de Pluton. Allez, je vais vous parler un peu de transgénérationnel, pourquoi Parce que dans une carte du ciel natal, euh, souvent, fréquemment même, lorsque euh, je vois apparaître en entretien euh, des profils dans lesquels il y a un aspect tendu à la naissance entre le Soleil et la Lune, ce qu'on appelle une pleine Lune, ou un carré Soleil-Lune, c'est une demi-opposition, c'est encore plus vif même, on, on en parle moins parce que c'est moins visualisable en fait. Eh bien, lorsque je vois ça, je anticipe en posant la question de savoir est-ce que vous avez souffert de tension dans les relations avec les parents, dès qu'ils étaient en tension eux-mêmes, dès qu'il y avait une sorte de petit conflit, tout de suite on prenait ça tout à fait à cœur avec beaucoup plus d'amplitude, et au niveau transgénérationnel c'est intéressant d'aller chercher euh, pour soi-même et, et, et surtout euh, dans les ciels de nos propres parents, et, mais aussi de nos enfants, s'il y a des configurations analogues. Pourquoi Parce que ça peut euh, permettre de comprendre pourquoi Il y a eu des réactions qui n'étaient pas celles qu'on aurait eues nous-mêmes. Comprendre souvent que chacun a essayé de faire au mieux avec ce qu'il était. Essayer de faire au mieux avec ce qu'il était. Et quelque part, ça permet de relativiser des situations sur lesquelles on est resté figé, crispé par tout simplement une communication défaillante, tout simplement un manque de confortation émotionnelle. La lune sont les émotions profondes, la lune c'est la racine sur laquelle on se construit tous, notre monde émotionnel. Et souvent, lorsque je vois des lunes fragilisées dans un thème, on a des choses à régler avec les générations antérieures, et des choses à ne pas transmettre à la génération qui nous suit. Et typiquement, lorsqu'une lune est fragilisée, on est dans les pleines lunes. Là. Une lune est fragilisée pour plein de raisons, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, on peut avoir un ressenti complexe qui se traduit hein, par une sorte de trilogie de compensation. Hein. Souvent, euh, j'ai coutume de dire, euh, dans notre histoire personnelle à chacun, la Lune, c'est la clé de voûte de notre quotidien, et c'est aussi le mécanisme profond sur lequel on est construit. Et si notre Lune reçoit des aspects difficiles, hein, avec des carrés, des conflits, des choses compliquées, on va traîner un ressenti de, de carence hein, au niveau émotionnel et affectif. La mer doit apporter satiété affective et alimentaire, et si on est carencé pour mille raisons, et souvent de manière complètement involontaire, ça va se traduire par la mise en place de ce qu'on appelle la trilogie des boulimies compensatrices. Qu'est-ce que c'est que cette trilogie des boulimies compensatrices C'est intrigant comme système, comme remarque, comme angle. C'est une compensation, donc un besoin de compenser, souvent sur un système de trois points. Ça va être alimentaire, affectif et financier alimentaire, ça peut donner une coloration de profils qui vont être en, en hypo, en hypo ou en hyper, hein, c'est les boulimies et les anorexies. Sur le plan affectif, vous allez avoir des profils euh, qui vont être besoin d'être aimés par un maximum de gens ou à l'inverse, on va être dans une mécanique de rétention pour, par peur d'aimer et peur de l'abandon. Et sur le plan financier, ça peut donner des profils qui sont complètement dispendieux ou très très très prudents. C'est hyper intéressant de voir les répercussions sur la Lune dans un thème individuel et de voir ce qu'on a dans notre histoire qui nous conditionne à ça. Voilà, je voulais vous faire un petit coucou là-dessus. C'est toujours un sujet passionnant. Mille merci pour la gentillesse de vos messages. Je suis vachement sensible à ça. De vos likes, de vos abonnements, de tout ce qui nous permet de faire plein de choses positives et d'échanger des bonnes énergies. Merci.